Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel préparée pour vous par l'équipe de l'Open Hardware Algérie euh, qui va traiter de la méthode de mise à jour du système d'exploitation Linux installé sur l'Arduino Youn Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir plus de détails et d'informations sur la carte Arduino Youn je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet qui est dans notre playlist IoT et qui se nomme Internet of Things avec Arduino Partie 1 Présentation de l'Arduino Youn Et maintenant entrons directement dans le vif du sujet Nous allons commencer par aller sur le site Arduino.cc et exactement sur Software Et là nous avons la possibilité bien sûr d'utiliser tous les softwares fournis par Arduino l'éditeur web Ici, on peut télécharger la dernière version de l'IDE. Mais dans notre cas, on va descendre un peu pour arriver à ce niveau sur Other Software. Et là, nous avons l'Arduino Yun Linux OS Operating System. Okay. Donc, il faut le télécharger. Il est dans sa version 1.5.3 pour l'Arduino Yun. Pour ceux qui utilisent. Euh, le Shield Yun, Arduino Shield Yun. La version actuelle, normalement, c'est 1.6, mais elle n'est pas disponible directement sur le site. Faites une recherche Google pour la trouver. Alors, on clique ici. Voilà, nous avons cette petite fenêtre qui nous demande de contribuer et télécharger. Dans notre cas, on va juste télécharger. Voilà, on enregistre. OK. Le téléchargement est fait. Nous sommes dans le répertoire où nous avons téléchargé notre archive du système d'exploitation de la Yun. Maintenant, on va utiliser une micro SD. Voilà, elle doit être vide. On va revenir sur notre répertoire. Maintenant, il suffit de extraire cette archive qu'on va copier et transférer sur notre carte micro SD donc elle doit être dans le root de notre carte pas dans un répertoire voilà c'est tout maintenant il suffit seulement de prendre cette carte et de la mettre sur l'Arduino Yun. et on va voir maintenant la suite des opérations il faut mettre la micro SD à ce niveau, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on peut alimenter la carte et voir comment on va lancer la mise à jour. Me voilà sur l'interface de configuration de l'Arduino Yun si vous ne savez pas comment faire pour se connecter à votre arduino Yun, je vous encourage à regarder notre vidéo sur ce sujet qui est disponible sur notre chaîne alors j'ai choisi d'utiliser l'Ethernet la connexion Ethernet bien que comme vous pouvez le voir on a ici l'accès à l'Arduino Yun via le Wi-Fi, mais j'ai préféré utiliser l'Ethernet donc il faut se connecter à l'adresse IP de l'Arduino Uno et là il faut entrer le mot de passe qui est Arduino. Voilà. On arrive sur l'interface de configuration mais si on descend, on a ici, à ce niveau un petit euh, espace qui dit que qu'une nouvelle version du système d'exploitation est disponible sur la micro SD qu'on vient de brancher Pour l'installer, il suffit seulement de cliquer sur « Reset » Un petit message qui va nous dire que cette opération est irréversible, on choisit « OK » Voilà, maintenant, il y a la LED qui affiche euh, la connexion Wi-Fi qui va commencer à clignoter pendant 3 minutes on va attendre ces 3 minutes et on va voir le résultat comme vous pouvez le voir la LED WLAN clignote et ceci va durer à peu près 3 minutes et ça indique que le système d'exploitation est en train d'être mis à jour le clignotement de la LED WLAN s'est arrêté. On va maintenant se connecter encore une fois sur notre carte Arduino Yun et voir le résultat. Nous revoilà sur l'interface de configuration de l'Arduino Yun. On va entrer le mot de passe. Et maintenant, si on descend en bas, on n'a plus l'indication qu'il y a un système d'exploitation neuf sur une carte SD parce qu'on vient de terminer de mettre à jour le système si vous voulez savoir quelle est la version qu'on vient d'installer il faut aller dans configuration puis configuration avancée et là on a le nom, donc la version du système d'exploitation qu'on a installé. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous sera d'une grande aide dans le futur. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà le cas, pour découvrir nos anciennes vidéos ou bien ne rien rater de nos prochaines. À interagir avec nous directement via... Euh, nos réseaux sociaux et euh, pour finir de la part de toute l'équipe je vous dis salam